Au secours, j'ai la voix qui fatigue vite, qui se fatigue même très vite. C'est un message que j'ai reçu. Alors les amis, on va parler de ça tout de suite. Je vais vous donner des solutions. Je vais t'expliquer comment on peut faire. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal et c'est mon job de partager régulièrement sur cette chaîne des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à développer ta voix. Alors je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube déjà parce que c'est complètement gratuit. Tu recevras euh, des conseils régulièrement et active bien la petite cloche en cliquant dessus de manière à recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Ça te permettra aussi d'être alerté quand je serai en live sur cette chaîne YouTube puisque j'y suis de plus en plus souvent et ça, ça nous permettra d'échanger en direct, ce qui est vraiment eh bien, très sympa. Alors, la voix qui se fatigue, je sais que ça arrive à, à beaucoup de personnes et euh, les gens n'en parlent pas forcément. Alors, quand on est enseignant par exemple, la voix, c'est primordial puisque c'est notre outil de travail. Et Si tu es euh, toi-même enseignant, eh bien, euh, tu sais très bien que voilà, quand on a une extinction de voix, c'est très compliqué de pouvoir gérer une classe. Maintenant, il y a d'autres personnes qui Sont des professions, je dirais un petit peu cachées. Je pense par exemple aux personnes qui sont téléphonistes et qui vont parler toute la journée au téléphone. Euh, voilà, il y a des gens qui, en négociation commerciale, en relation client, vont échanger toute la journée euh, avec des gens et qui, du coup, euh, peuvent se fatiguer la voix. Alors, ça amène quoi ben, Ça amène carrément des extinctions de voix, euh, beaucoup de fatigue et puis, euh, et puis eh ben, un arrêt de travail, tout simplement. Et euh, le pire, c'est que ben, nous, notre corps il va bien, mais notre voix ne fonctionne plus, donc on a un peu l'impression de ne servir à rien dans ces cas-là, puisqu'on ne peut pas du coup s'exprimer et, et dire les choses que l'on a à dire. Alors on va voir ensemble d'où ça peut venir. Euh, ce que tu peux ressentir, c'est un petit mal de gorge, un gratouillis, euh, ça ça va être les signes annonciateurs, ou bien le son de la voix qui commence à, à se modifier, et là, c'est déjà des premiers signes d'alerte que tu es en train de te fatiguer la voix. Alors, de quoi cela peut venir euh, Déjà, la première fonction de la voix, euh, le premier mode de fonctionnement, ça va être un rapport à l'air. Donc l'air, tu en as besoin pour respirer, pour alimenter ton corps, mais tu as aussi besoin d'un flux d'air qu'il va falloir gérer pour mettre en œuvre tes cordes vocales, pour les, les mettre en, en mouvement tout simplement. L'air va passer à travers tes cordes vocales et à son passage, il va les mettre en mouvement qui va leur permettre de, de se rapprocher, puis de s'éloigner et de se toucher comme ça plusieurs fois, plusieurs centaines de fois par seconde, et ce qui va générer le son. Donc là, ça peut être la première des causes, ça peut être un problème de respiration, un problème de gestion du flux d'air, et auquel cas tu n'auras pas une bonne vibration au niveau de tes cordes vocales. Comme ton cerveau, lui, veut malgré tout te rendre service, il va demander à ton corps eh bien, de produire malgré tout un son sans l'aide du flux d'air. Et là, on va se retrouver à devoir recruter des muscles en fait, pour nous aider et les muscles en fait, vont obliger les cordes vocales à venir se toucher pour générer le son que tu leur demandes de produire. Le problème de cela, c'est que comme ce n'est pas la voix euh, naturelle, eh bien, ça va entraîner une fatigue parce que voilà, tu es obligé d'utiliser des muscles. Ça va forcer, ça va frotter et ça va t'irriter tout simplement les cordes vocales qui vont se retrouver euh, inflammées. D'où la petite sensation de gratouillis dans la gorge et de douleur d'inconfort. Maintenant, ça peut se passer à un autre étage. On a parlé donc de la gestion du flux d'air. Euh, on a parlé aussi euh, des cordes vocales, c'est-à-dire que c'est une bonne idée par exemple le matin d'étirer un petit peu tes cordes vocales, de les dégager euh, du mucus qui a pu, pu s'accumuler dessus pendant la nuit. Et le matin, tu sais, quand on se lève, on a un peu envie de, <rire> de se racler la gorge, ce qui n'est pas très bon parce qu'en fait, ça provoque un choc pour les cordes vocales. Alors moi, ce que je te conseille plutôt pour euh, entretenir tes cordes vocales en guise d'hygiène vocale, ça va être de les humidifier. Et comment tu vas pouvoir faire ça eh bien, tout simplement, avec une bouilloire ou une casserole, tu vas faire chauffer un petit peu d'eau. Alors, pas trop, pas trop fort. Il suffit qu'il y ait juste un petit peu de vapeur d'eau qui surgisse de la casserole. Et là, tu vas pouvoir l'aspirer comme ça par la bouche. Alors, pourquoi par la bouche Parce que si tu le fais par le nez, ça va filtrer toute l'humidité qui est dans l'air. Et nous, justement, pour hydrater nos cordes vocales et pour les nettoyer un petit peu là, du mucus qui s'y est accumulé pendant la nuit, eh bien on, veut, euh, on veut de l'humidité dans l'air. Donc, on va absorber cette humidité par la bouche et euh, l'eau qui est euh, contenue dans l'air va venir se déposer en fait sur les, les cordes vocales pour du coup les, bien les, les humidifier. Donc ça, ça va vraiment t'apporter du confort. C'est un petit truc tout bête que tu peux faire le matin avant de partir et que tu peux faire le soir en rentrant. Et déjà ça, ça va t'aider à améliorer le fonctionnement de, de tes cordes vocales. Alors, une troisième chose que tu peux faire et juste avant de t'en parler, vraiment je t'invite à partager cette vidéo à tes amis. S'ils ont euh, un problème justement de, de, de fatigue, de voix qui, qui s'éraille facilement, euh, d'une voix qui se fatigue vite, eh bien, vraiment tu leur rendras un grand service en leur partageant cette vidéo. Alors, euh, la troisième chose, ça peut être un manque d'efficacité, de résonance. C'est-à-dire que tu l'as compris, il y a de l'air qui va mettre en vibration nos cordes vocales, mais ensuite le son ne va pas tout de suite sortir. Avant de sortir, le son va être amplifié euh, grâce aux cavités de résonance. C'est-à-dire qu'il va venir résonner dans ta bouche notamment, mais ça peut être aussi résonné par le nez. Et euh, ça va faire comme s'il si s'amplifiait. Alors en fait, il va s'enrichir en harmonique et il va devenir beaucoup plus consistant. Et on sait maintenant que euh, plus il va y avoir de consistance du son, c'est-à-dire que euh, plus ta résonance sera efficace, moins tes cordes vocales auront besoin de travailler. Parce qu'en fait, si tu veux, il va y avoir une sorte de rétro-signal qui va leur indiquer que ça se passe bien au-dessus, que le son est déjà bien riche, bien résonnant, et qu'il n'y a pas besoin euh, de forcer outre mesure sur les cordes vocales. Donc, ça, ce sont des choses qui sont utilisées en rééducation, mais que tu peux utiliser aussi toi pour ta voix. Et si jamais tu manques justement de résonance, si tu as un timbre qui est un petit peu, on parle de voix blanche, un timbre un petit peu neutre finalement, euh, donc pas très résonant, eh bien c'est que peut-être tu manques tout simplement d'efficacité de résonance avec ta voix. Et ça, ça va t'entraîner tout bonnement eh bien, de la fatigue vocale. Alors voilà du coup plusieurs clés que je t'ai partagées pour. Euh, pour éviter et vraiment repousser cette sensation de, de fatigue vocale. et Tu vas voir qu'en pratiquant euh, quelques jours, quelques semaines, tu vas vraiment récupérer de l'endurance euh, avec ta voix. Moi, je te propose de poursuivre l'aventure ensemble en te partageant mes meilleurs conseils au quotidien pour que tu puisses justement mettre en place cette voix fiable et solide. Alors pour recevoir ces conseils, il n'y a rien de plus simple. Il y a un petit lien que tu trouveras dans la description Clique simplement dessus, tu vas avoir une fenêtre qui va apparaître. C'est complètement gratuit. Tu indiques simplement ton prénom et ton adresse mail et je t'enverrai dès demain mes premiers conseils vraiment pour euh, construire, bâtir ensemble cette endurance vocale de cette voix qui du coup ne, ne se fatiguera plus ou en tout cas euh, beaucoup moins qu'auparavant. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te souhaite vraiment de prendre bien soin de ta voix. Passe une bonne journée. Ciao